Bonjour à toi, chers spectateurs qui ne semble être jamais rassasiés quand il s'agit de super-héros. Et parlons d'un film de super-héros français, fait par des Français. Bon, certes, c'est une comédie, mais ça reste tout de même français. On va parler donc de super-héros, malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Et l'histoire, elle est toute simple, c'est celle d'un acteur qui va potentiellement décrocher un gros rôle sur un gros film de super-héros français. Et lorsqu'il va se mêler au tournage, il va lui arriver toute une petite série d'aventures. Je vais vous résumer le film. Comme ça, parce que j'ai pas envie que vous sachiez le retournement principal qu'il y a, parce que FX, comme moi, nous n'étions pas au courant de ce retournement. Donc sachez que vous ne serez pas spoilé, sauf bah si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà ce qui se passe dans le film, mais sinon, on va pas vous le révéler, hormis dans une petite partie spoiler. Et donc, pour en parler avec moi, bah, même si c'est un film de super-héros français, il me fallait mon expert du cinéma François. de super-héros. <rire> mon cher FX, comment vas-tu Eh bien, écoute, ça va très bien. J'irai même plus loin. Je ne, je ne savais même pas de quoi ça parlait quand je suis. Euh, J'avais rien vu. Euh, C'était une, une, enfin, une avant-première. J'avais absolument rien vu dessus. Donc, j'y suis allé en mode. Euh, je sais qu'ils sont drôles, ça va, donc ça va le faire à peu près, quoi. Et ouais, ouais. ça l'a fait. Et c'est vrai que je t'appelle aussi parce que on avait fait la critique de Nicky Larson ensemble. Yes. Et que je yes. me suis dit que ça serait cool de mêler un peu les deux, l'univers de Philippe Lachaud et des super-héros. Ouais. Deux ouais. choses dont nous sommes tous les deux habitués. Exactement. Je me suis dit que ça pouvait faire un bon petit crossover. Yes ce film, clairement, euh, ça fait un petit moment que Philippe Lachaud en parle. Euh, Philippe Lachaud, il en a parlé, donc si je ne me plante pas, dès la promotion de Nicky Larson, euh, notamment à la Comic-Con de Paris, où il a tout de suite annoncé que son prochain film, ça serait un film de super-héros, mais non pas comme on l'attendrait au tournant, c'est-à-dire un film plutôt classique à la Marvel. Il avait clairement dit que ça serait un film qui serait sa vision du cinéma de super-héros, ça semblait plutôt intéressant, et puis depuis, bon, bah, le film a été teasé avec plein de choses, que ce soit avec des affiches, que ce soit avec des photos promos, que ce soit durant plusieurs conventions, notamment de distributeurs, où il y avait des petites images qui étaient montrées à gauche et à droite. Et voilà, on avait des petits retours via les réseaux sociaux, comme quoi beaucoup de gens étaient plutôt enthousiastes à l'idée de voir ce film. Et voilà, on s'est retrouvé un petit peu par hasard devant le film, d'ailleurs, tous les deux, parce que moi, je sais que personnellement, je savais que le film allait sortir, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je pensais qu'il prendrait beaucoup plus de temps. Et en ne sachant rien, encore une fois... C'est bon de le dire, mais toi comme moi, en fait, quand on est allé voir le film, la bande-annonce n'était pas encore sortie, mmh. ou elle venait à peine d'être diffusée sur les réseaux, donc du coup, on savait pas du tout ce qu'on allait voir. On avait juste cette affiche sous les yeux, qui est une affiche très lambda, on va dire, pour un film français, notamment une comédie, mais qui pouvait nous indiquer que, voilà, on allait se retrouver devant un film de super-héros qui pouvait sembler plutôt classique. J'ai même envie de... Si on... Vraiment, si tu la regardes comme ça, ouais, si tu te penches dessus... Il y a des ça, détails. C'est un pastiche quand même, tu vois. Euh, C'est un gros pastiche. Il y a des petits trucs. Ah ouais, c'était. Euh, je vais le dire tout de suite. Bah vas-y, hein. je vais te lancer. Qu'est-ce que tu as pensé de Super Hero malgré Moi oh, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. C'est. Euh, je. J'y vais. Euh, le, le cinéma français, la, la comédie française, alors personnellement, je n'y vais plus en fait aussi. Et en fait, les images qu'on m'ordonne euh, au travers justement bah, de, des réseaux, euh, internet et tout ça, ça, ça me donne pas envie. En fait, le genre d'humour qui est développé dedans ne me fait pas forcément rire, ou j'ai pas envie de rire de ça. Et en fait. Eux, j'y suis allé parce que bah, j'étais allé voir euh, Nicky Larson et c'était, en plus d'être une euh, très très bonne adaptation, euh, c'était un c'était drôle aussi. Je trouvais ça drôle, hein, tout simplement. Pas tout, mais encore une fois, il y avait une bonne alchimie tu vois, donc ça sauvait les... quelques trucs qui n'étaient pas très drôles. Et en fait, je suis allé à temps et je pense que je me suis marré, je me suis bidonné du début à la fin. Heureusement qu'ils sont pas 15 000 à faire des films comme ça parce que ça s'essoufflerait très vite, tu vois. Mais alors, c'est dingue, tu rentres. De gag en gag, c'est un énorme pastiche de, de, de films de super-héros. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Oui, c'est un pastiche. Donc tous les gags sont autour de ça, et c'est drôle à chaque fois. Et, euh, et pour moi, la force du, du film, c'est qu'en fait, il rit de même. Et du coup, comme tu te, quand tu te moques de toi-même, c'est d'autant plus drôle en fait, et c'est d'autant plus sain. Genre, j'ai jamais eu l'impression en regardant le truc qu'on se moquait de quelqu'un, d'autre, en fait, ou quelqu'un qui n'était pas là, ou d'une catégorie de personnes. Non, c'est vraiment, ils se moquent vraiment de même et c'est hilarant. Hilarant, rang j'étais vraiment mort de rire, avec des trucs, parfois l'humour vole vraiment très bas, genre vraiment en dessous de la ceinture, <rire> quand, quand la ceinture n'est littéralement plus là, tu vois, <rire> mais, mais, mais encore une fois, tu vois, je me marre en y pensant, donc c'est que ça a marché, encore, mais après, heureusement qu'il y a pas 15 000 bandes à fifi, parce que sinon ça serait lourd quoi, je pense. Oh oui, complètement. Euh, non mais je suis complètement d'accord avec toi, alors... Je serais beaucoup plus sobre, moi je trouve que le film est un, un poil longué finalement pour le concept qu'il a proposé ouais. Mais pour autant, je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris parce que j'ai trouvé que le film allait rarement sur des chantiers trop balisés du genre c'est-à-dire que très facilement dans ce genre de comédie de super-héros, on pourrait aligner les scènes hyper clichés, te faire un parcours du héros le plus sommaire possible, ne pas sortir des gonds, ne pas explorer grand-chose de plus, et on pourrait simplement se limiter à juste un mec qui va voilà traverser son petit bout de chemin en tant que super-héros. Et le film arrive à nombreuses reprises à justement détourner un petit peu ses clichés de base, pour faire en sorte de nous amener dans des scènes de comédie qui sont parfois complètement éclatées, mais genre vraiment euh, surréalistes, quoi. Je pense à ah oui. des scènes où des personnages sont, on peut le dire, complètement drogués et vont se retrouver à faire n'importe <rire> quoi. La fameuse scène, euh, oui, oui, je m'en souviens. <rire> voilà, non, mais il y a des scènes qui sont surréalistes, et vraiment, tu pourrais dire que sur le papier, moi, j'imaginerais bien un de ces quatre, euh, Philippe Lachaud, se dire « Et si on n'abusait pas carrément et qu'on faisait un stoner movie ?» Genre vraiment un film où l'idée, elle, elle est genre comme hey, « et mec, elle est où ma caisse ?» ou des films comme ça, et qu'on se dise « Allez, les personnages sont complètement foncedés, on les embarque dans un truc où ils vont rien comprendre. Alors après, je, je dis pas que ce serait une mauvaise idée, enfin, j'en sais rien en fait, mais c'est vrai que ce qui donne son charme à ces films aussi, c'est que c'est pas que euh, un film de comédie, aussi Là par exemple c'est un pastiche, tu disais par exemple on voit pas un super-héros dans toutes ses étapes Bah quasiment en fait, et c'est ça qui est incroyable Alors des étapes mais qui sont détournées, si tu remarques bien c'est souvent, souvent ça oui, oui. C est, c est, On suit jamais de manière linéaire non. en fait le parcours, on s'amuse un petit peu à détourner non, mais, justement les, voilà, les clichés ça. de base C'est qu'en fait c'est un pastiche et c'est aussi pour ça que le film détonne je trouve autant dans la, dans la production française de comédie C'est que c'est un vrai pastiche en fait, c'est une vraie parodie en fait, mmh. au, au sens premier et quasiment noble du terme, en fait. Quoi. Et vraiment noble, pas parodie en mode super-héros movie ou des trucs comme ça, où on reprend mmh. le schéma de Spider-Man et où on te regrève plein de clichés au fur et à mesure et où on fait des gags lourdingues. Voilà. Le film a conscience de lui-même, en fait. Exactement. Donc forcément, euh, et je pense que aussi, ils l'ont fait en se disant, euh, on a conscience de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est assez... En fait, c'est pas un c'est pas un Sharknado tu vois par ouais. exemple où il y a assez de volonté de faire du premier degré euh... ouais, et puis Sharknado c'est vraiment du nanar là pour le coup là on n'est pas dans une ambition non. de nanar et est en plus c'est vraiment points. plutôt bien réalisé ouais. d'ailleurs ouais. euh, bah, du coup à l'avant première ils étaient venus et tout ils t'avaient expliqué un peu le truc il euh, y, y a quelques scènes alors après c'est un pastiche donc ils jouent dessus mais il y a quelques scènes où tu te dis oui il a fallu quand même qu'il y ait des gens qui bossent euh, et il y a eu un peu de chorégraphie et tout alors encore une fois c'est un pastiche donc faut pas non plus s'attendre euh, à no Way Home, par exemple <rire> C'est bon de le placer quand même, ben parce que là je vois les gens qui se sont... mode Oh mais ça va être génial il va y avoir des séquences d'action de fou et des explosions ben. de tous les côtés !» Non, non, c'est sobre quand même. C'est sobre, mais ça reste, euh, ils font quand même un effort, tu vois, c'est... Euh, Philippe Blanchot tu vois, faire des trucs de dingue, je sais que c'est pas que lui, c'est du cinéma, il a une doublure et tout, mais il y a un petit effort a fait, non, tu vois, c'est... Euh... clairement, oui, t'as raison de leur préciser. Et forcément aussi, t'as as, as, as ce côté, c'est un pastiche, alors il y a une histoire qui fait que ce pastiche est bien développé aussi ouais c'est ça donc il euh, donc, y, y a un double effet qui se coule je trouve donc ouais. vraiment en vrai par contre effectivement c'est un film de comédie principalement basé sur sa blague et sa surprise parce que tu ne sais pas ce qui t'attend à la scène d'après quand tu le sais effectivement je pense que la deuxième fois le film va sembler plus long et c'est normal tu vois c'est un film plus tu le regardes moins il marche ouais, c'est évident ça. mais par contre effectivement première surprise je suis désolé mais il m'a pris totalement au dépourvu c'était le chaos technique y ouais. a des scènes où j'étais je dis non pas les blagues sur les mamans. <rire> <rire> et, et le pire, c'est qu'en plus, les blagues n'ont quasiment pas de tabou. Ah oui, oui non, non. Des fois, autant c'est le bon enfant. <rire> juste ah après, mais il y a des fois, c'est très limite. Et, et je trouve du coup qu'on on peut tout de suite plonger dans l'écriture, parce que pour moi, c'est vraiment le point ouais. fort du film. Donc Le scénario est signé par la même équipe que d'habitude, c'est-à-dire Pierre Dudant, Julien Ruti, Pierre Lachaud et Philippe Lachaud. Ce qui est génial, et tu fais bien de l'évoquer, c'est qu'il n'y a vraiment pas de limite en termes de comédie, mais dans le sens où c'est vraiment... Pas de limite noble, c'est vraiment cool en fait de voir une comédie se dire "vas-y, tant pis, on fait des trucs d'inceste, on fait, des... oui. on fait des blagues dégueulasses, très limite, ah ouais. on, on va en dessous de la ceinture et des fois même on racle le sol tellement on sait que notre humour il ah, est mais très il creuse, il creuse, il creuse. Non mais c'est impressionnant incroyable. parce qu'il y a vraiment des scènes. Enfin, je pense à une scène où il se retrouve, Bon, on spoil toujours pas, mais dans une famille, cette scène-là, elle m'a fait beaucoup penser à ce qu'il avait voulu faire dans euh, Nicky Larson qui pour moi ne marchait pas avec, euh, avec oui. cette chère euh, Chantal là oui. euh, Mais là, pour le coup, ça fonctionne, parce que déjà, il se sert d'acteurs qui, pour le coup, sont bons, et servent très bien le film, et en plus, la scène semble tellement surréaliste et tellement perchée, qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas... Ah si, punaise, si, si, vous allez le... faire la blague. Et alors, après, le truc, c'est que là où je serais, c'est que ça a marché cette fois, mais quand j'irai voir le prochain film, où je sais que potentiellement je vais voir ça, j'aurai quand même peur en mode... Est-ce que ça va marcher, tu vois bah ouais, Est-ce que, est le... que ça marche une <rire> fois, est-ce que ça peut marcher deux fois J'ai envie Fassure. de dire, le spectre de Chantal Latsou avec un gros décolleté, n'est <rire> jamais trop loin, attention Déjà, donc, ils ont recalé Chantal Latsou oui, dans ce film, mais bien heureusement, mieux, mieux. Mieux. il voilà, y un rôle qui lui va à merveille. Bah, en fait, c'est littéralement son rôle dans la vraie vie, Exactement. en Exactement, fait. donc, <rire> donc là, ça fonctionne. Mais, mais clairement, l'aspect comique du film fonctionne hyper bien, parce que justement, il y a cette envie de se dire, d'habitude, les gens se seraient retenus, pourquoi nous on se retiendrait alors qu'on sait très bien que notre public il est déjà acquis donc on peut se permettre d'aller encore plus loin Et je trouve que du coup ça fonctionne hyper bien et encore une fois c'est bon de le rappeler, derrière il y a une histoire. Oui. On n'est pas uniquement sur un film où on va enchaîner des gags comme des fois c'est le cas comme par exemple avec 30 jours max qui faisait qu'enchaîner des gags. Là pour le coup on a une vraie histoire, on a des personnages qui sont développés, on a des traits de caractère qui sont amenés et moi je trouve encore une fois que même si c'est pas parfait, clairement on peut pas dire que ça soit une comédie parfaite, ça reste quand même intéressant de voir que les mecs se disent quand même à la base ben, il faut qu'on raconte potentiellement ben, l'histoire d'un fils qui a envie de reconquérir son père, l'histoire d'une sœur qui a envie de comprendre son frère et donc du coup de réussir à amener euh, une compréhension près de son père. Enfin, C'est c'était tout petit détail comme ça. L'histoire mais mais de marche. Julien Ruti qui tu sait pas ce qu'il fait là. Qui sait pas euh... ce qu'il fout là, bon, mais après, il y a, a <rire> d'autres trucs comme ça. Mais a... ça marche encore une fois, ah, ça, ça permet de créer être... des lignes directrices. Après, on a néanmoins on a, on a un équilibre qui fait que t'as quand même le pastiche et quelques sketchs autour qui sont moins liés au pastiche. Mmh. Et cela du coup, ils sont plus random, même s'ils sont mémorables et qu'il y en a qui marchent à fond. Il y en a d'autres où je me dis, ouah, c'est tenu, tu vois. Ouais. C est... On n'est jamais trop loin. En fait, c'est bien, c'est qu'ils ont un bon équilibre. Alors, encore une fois, c'est une réussite. Hein. C'est-à-dire que là, je vais faire le mec qui se plaint, machin. C'est juste que l'humour, c'est très compliqué, c'est très volatile, en fait. Il y a une alchimie qui est compliquée à avoir. Et c'est vrai qu'ils ont, le... ont réussi à faire un pastiche. Il y a quelques gags autour et quelques sketchs. Des fois, je me dis, ouah, c'est limite, c'est machin, c'est. bien. Et en fait, des fois, je suis sûr qu'ils se disent... Ça n'a pas de rapport avec l'histoire parce que c'est vachement trop drôle pour <rire> ça. Te dents. Je suis quasiment sûr qu'ils pensent comme ça les mecs ah bah non, mais Et mais c'est... ce qu'ils savent, certains gags où tu fais... Ouf, Et puis des fois, tu fais... C'est glauque quand même, quoi, je veux dire. Ah bah, il y, y a des J'avais envie de demander à Julien Retty, c'était... Est-ce que t'as demandé à ta mère de tourner le film avec toi Parce qu'en vrai, mec, en vrai... Je veux dire que ce serait pas gênant, vrai. <rire> Euh, je te propose qu'on spoil parce qu'il faut oui. qu'on parle de ce retournement de situation qui donne un nouveau caractère au long métrage. Donc Comme d'habitude, je vous mets le timecode le... sur l'image pour que vous puissiez voir à quel moment on arrête de spoiler. En gros, tout le principe du film repose sur le fait que lors du tournage euh, du film de super-héros, le personnage de Philippe Lachaud va perdre la mémoire et va réellement se prendre pour un super-héros. Parce qu'il a un costume sur lui, parce qu'il a du fric à côté de lui, parce qu'il est dans une voiture qui est équipée de gadgets, parce qu'il est persuadé est réellement... Qu Il qu'il a fait un entraînement aussi de sportif pour se mettre en forme pour le rôle, et du coup... Il a appris à faire des gestes et en fait, comme il, les fait il est fait d'instinct, il en mode « Oh, mais c'est obligé, je suis un super-héros, quoi !» C'est ça. De voir le coup. Et vraiment, pour le coup, c'est hyper intelligent d'amener ça parce que moi, personnellement, je m'attendais à un film classique de super-héros et quand j'ai vu le film démarrer avec cette histoire de tournage, j'ai fait « Mais, mais qu'est-ce qu'on va raconter ?» Je vois pas où ils peuvent aller. Oui. Et il y a ce retournement de situation qui débarque et tu fais « Oh là là !» Bien vu, bien vu les gars. Tu sauves le, bah, euh, moi en vrai j'y suis allé, je ne connaissais, j'avais pas vu de bande annonce derrière rien, j'ai vu que l'affiche. Donc forcément quand tu quand tu zoomes un peu, tu vois la pastiche. Tu t'arrêtes mais... sur les détails. Tu, tu les vois. <rire> c'est ça. Mais es, euh... mais quand tu tu sais pas en fait tu viens et tu fais est-ce qu'ils vont vraiment faire un film ambitieux, un peu d'action tu vois français. Ouais. Je, je savais pas en fait en allant, je me suis, dit, ce serait cool et en même temps je en mode t'excites pas trop quand même, ça reste le cinéma français. Faut... Exactement. Voilà. Et mais du coup je me suis dit ça c'est la meilleure solution. Pour faire ton film pastiche, sans être au premier degré, et sans devoir mettre la thune que tu dois mettre dans un film de super-héros. Euh... Alors que sur le papier il pourrait se le permettre parce que Nicky Larson a été un, un carton, a vraiment marché, à l'international voilà. aussi. Alors, justement lui quand il en parle, il dit de tous les films qu'il a fait, c'est celui qui a le moins marché. Et, pour, et pourtant, il y a le moins marché en France, je pense, mais je pense qu'à l'international, il a du mieux marché. Je pense aussi. Mais en parce tout cas, que, lui, lui, il en parle le, souvent le, comme étant... Quand, en... quand, quand il en parle, parce qu'il était à l'avant-première, ils étaient là à la fin, il en parlait, et puis il était en mode... Ah c'est cool que vous me parlez de Nicky Larson parce que les gens j'ai l'impression qu'ils ont pas aimé, tu vois, c'est c'est mon film, c'est celui qui a le moins Après c'est sûr que quand tu fais des 5, des six des 7 millions d'entrées et que d'un seul coup avec Nicky Larson tu fais un 1, million, un 1, million, c'est clair que pour lui ça doit sonner comme un bide, pour moi ça reste quand même un gros succès parce que sur le papier on parle d'un public de niche entre guillemets, ah bah euh... les fans de Nicky Larson, Attends, il y en a... Attends, de Nicky Larson, ouais tu te fais bien de dire Nicky Larson, c'est même pas le manga d'origine, ah c'est vraiment c la vraiment version Dorothée Club ouais, Dorothée préciser. Mais en tout cas, voilà, au sein de ce film, je trouve ça hyper intelligent d'amener ce retournement de situation et du coup de donner une nouvelle parabole à toute la suite du film puisque du coup on se retrouve dans une aventure où on n'est pas sur un mec qui est dans un tournage de super-héros mais sur un super-héros qui est perdu dans la nature et qui veut sauver l'humanité parce qu'il est persuadé que sa femme euh, s'est faite chourer par euh, le grand méchant, euh, ce grand méchant qui serait caché quelque part avec son fils euh, et, et c'est plein de petits détails comme ça qui je trouve du coup sont très intelligents parce qu'on on mène la fiction à une pseudo et du coup tout ce qui pourrait sembler simple devient un truc avec euh, un espèce de second degré constant qui est assez jubilatoire et qui est assez qui, euh, amusant Qui est assez euh, transgressif aussi parce oui. que lui, il a, lui dans sa tête il est le héros en vrai, euh, c'est un mec euh, qui euh, rentre chez bordel. les gens la nuit, euh, qui enlève des enfants, euh, qui n'a rien à voir, qu'il appelle mon fils et tout. En vrai, dans la vraie vie, c'est un psychopathe, tu vois, le ouais. type. Tu... <rire> mais, mais du coup, ça fonctionne hyper bien, parce que toutes les scènes qui pourraient sembler très sommaires, du coup, ont des seconds degrés. Enfin, encore une fois, cette scène où il se retrouve dans une famille et où cette famille va lui faire croire qu'ils euh, sont sœur. ses parents, sa sœur, elle est quand même surréaliste avec cette sœur qui se pointe devant la chambre de son pseudo-frangin qui y... en petite musette et qui lui fait « Je peux venir dormir avec toi, frangin ?» cette scène là elle est c'est tellement borderline plus, mais ça fonctionne le truc c'est que c'est là... peut-être là aussi ça m'a fait moins rire c'est que Enfin, euh, ça, ça fait un peu le cliché du Nord, tu vois, parce qu'en plus c'est des pauvres un peu, euh, un peu dans ce style-là et tout. Je fais. Oui. C'est là où je me dis, oh, j'espère qu'on va passer à autre chose assez mais oui, C'est ça. ça peut très bah, C'est là où cliché, du coup quoi. tu te dis, euh, l'humour de, des Lachos, de Haruti et, de, et de, de, de, de du Dant, il, il peut être souvent très borderline et vraiment, vraiment ne pas du tout fonctionner. Et c'est là que tu te rends compte que par exemple, quand ils font des 30 jours max ou des alibi.com c'est là que l'humour a une grosse limite parce que lorsqu'il est mis à, face à la réalité et qu'il y a rien de surprenant on va dire dans l'écriture comme là c'est le cas c'est là qu'on se rend compte en fait que la comédie elle peut être vraiment limitée oui. et qu'elle peut vraiment ne pas avoir grand chose de plus à apporter au spectateur bah, en fait c'est l'humour feignant en fait exactement que là en fait la majorité de l'humour dedans c'est un pastiche donc tout tourne autour du film de super héros par exemple quand il est devant la voiture et qu'il commence à faire son discours de super héros et en fait tu changes de point de vue tu les mecs dedans et en fait c'est insonorisé et du coup <rire> et en fait tout le monde était dans comme ça et là, t'as les mec disant, qu'est-ce qui me rend le côté Et en vrai, oui, ça marche. Et en fait, quand cet humour est contextualisé et sert un propos, enfin, un propos, c'est pas un propos, hein, mais je veux si, dire, c'est un bien, thème. Si, si, oui, oui. C'est un, un, un thème. En fait, on sent qu'il y a de l'écriture derrière, là où, effectivement où j'ai bien aimé certaines vagues et certains trucs sur les, euh, cette famille qui essaie de se dire « Attends, il a du fric, machin, il y a peut-être moyen de l'escroquer un petit peu. » Et trois secondes après, on est parti euh, en mode euh, « On est plus au nord que l'île, tu vois, tu me dis, oh, ok, d'accord. Euh... » <rire> mais, mais du coup, ça sert aussi l'aspect humain, parce que mine de rien, bon... Ça reste très sommaire, mais je trouve qu'il y a toute une ligne directrice, avec notamment la fille que va rencontrer euh, Philippe Lachaud au fur et à mesure que le récit avance, dont on devine assez rapidement vers la fin qui je, elle est. Je, je, je n'avais pas deviné. Alors, j'ai je... deviné deux minutes avant de la voir apparaître à l'écran. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis ah, vraiment avant la fin, parce que on le devine avant la fin, mais sinon, le reste du film, on se laisse très facilement balader. Mmh. Et en gros, il y a toute une parabole romantique autour du film, qui n'est pas forcément... Parfaite Et d'ailleurs je pense, je pense que pour ça c'est pas forcément anecdotique qu'ils le sortent le 9 février d'ailleurs le film oui, Au ouais. vu de la parabole qu'a le film par la suite du, du récit Et je trouve cette idée là très simple, et voire même anecdotique lorsqu'on commence le film Mais je trouve que du coup tu pourrais presque avoir une seconde lecture du long métrage Uniquement autour de la relation qu'entretiennent ces deux ouais, personnes C'est le thème principal en fait Ouais euh, et ça fonctionne bien je trouve Parce qu'en fait le truc c'est que la majorité du film c'est une étude de cas sur le pastiche du film de super-héros, mmh. mais la vraie histoire qu'on raconte, c'est bah, cette journaliste et euh, d'ailleurs euh, qui s'appelle pas Lois Lane ou un truc comme ça. Oui, je y a, sais plus comment a, ça il y, y a une blague, blague. blague, <rire> voilà. blague autour de son prénom et, et, euh, et, tout, et tout son truc. Euh, et en fait, c'est ça le vrai fil directeur du film. C'est ouais, fait euh, La mémoire, quand il la retrouve c'est pour la retrouver elle. En fait. Mmh. D'ailleurs, à la fin son chien qui s'appelle Rocket et machin. Le nombre de name dropping Marvel est d'ici ah, bah, absolument incroyable. Ah <rire> oui, non non, mais c'est c'est limite abusif et excessif non, pendant non. quelques scènes. Mais, mais du coup, ça va bien dans le style de leur humour quoi, qui est ouais. de, de too much quoi. Ouais, complètement. Donc euh, ouais, non, ça ça marchait bien quoi. Et moi ben, ouais. euh, cette histoire d'amour, moi j'ai trouvé vraiment pas mal. En plus, enfin, du coup, ça te permet une seconde relecture des trucs qui sont arrivés dans le film, genre à ce moment est, on est toujours dans la partie spoil, hein, ça va oui. Tu sais, quand il est sur l'arbre, et qu'il est en mode « bon, faut que je regarde ce qui se passe en l'air », et en fait, il tombe et du coup, ça déchire son pantalon en cuir et en gros, il se retrouve, genre, littéralement son, le visage de la nana est là, son cul est là donc forcément devant, c'est là aussi et en fait, ça c'est drôle, tu vois, parce que c'est contextualisé machin, et en fait, bah, du coup tu comprends pourquoi la nana ne s'est pas juste enfouie en fait Parce que quand au milieu du film tu te dis bah c'est un film elle va pas partir, en vrai ça arrive dans la vraie vie Oui c'est vrai que maintenant que tu le dis j'avais pas du tout recontextualisé cette scène dans ce sens là Mais c'est vrai que oui il y a plein de trucs comme ça Dans la voiture quand elle dit Quelqu'un devrait se barrer là Oui oui non mais là c'est le moment de partir madame Même quand elle se fait éclater la gueule dans le jardin d'enfant là où littéralement elle se prend tout dans le nez Et où après elle revient quand même tu te dis C'est pas possible il y a forcément un truc Bah justement c'est à ce moment là où j'ai commencé à dire Attends c'est bizarre mais le d'ailleurs du coup il y a une scène que je trouve qui n'est pas tu sais la scène dans la voiture quand elle le cherche et qu'elle tombe sur lui donc déjà à ce moment-là après coup, tu fais ah oui c'est vrai, bah, elle le cherchait en fait oui. et elle n'est pas là par hasard et en fait elle est... <rire> quand elle dit pendant deux heures elle lui parle et en fait lui il est en mode oui, hey, madame oui en fait, c'est <rire> lui dont elle parle ça rend le... en fait le truc que je m'étais dit ouais c'est un peu relou et en fait j'ai rigolé à la vanne genre une heure après quand j'ai compris après, tu parce vois que tu te <rire> <rencontres> <rire> des trucs. en fait c'est lui dont elle parlait et même en s'en souvenant pas c'est un connard tu vois parce qu'il fait ah, c'est passionnant, je vous oui, euh, ai compris. <rire> mais du coup, ouais, mais ouais. C'est vrai que t'as raison, il y, y a toute une recontextualisation de l'humour qui est à faire après le film. Il y, y a des fusils de coup, à tout. Il ouais, y a plein de fusils de Chekhov, en fait, sur, sur cette ah, relation. Ça marche, ouais, ça marche bien. En termes de mise en scène, c'est là je pense que vraiment Philippe Lachaud s'est le plus éclaté en termes de mise en scène parce que si sur Nicky Larson il avait envie de faire un objet qui soit beau parce qu'il avait vraiment envie de parfaitement rendre hommage à Nicky Larson et surtout je pense de faire un film qui soit esthétiquement léché pour justement suivre l'univers, là il a voulu vraiment beaucoup plus s'éclater et ça se ressent dans la manière avec laquelle il joue justement avec les codes du cinéma de super-héros je dirais pas non plus que c'est Parfait, c'est loin d'être parfait d'ailleurs et je trouve qu'il y a notamment une propension à passer de scènes qui sont vraiment très très bien foutues visuellement à des scènes qui sont limite très anecdotiques et qui ont une lumière qui fait presque factice. Mais dans l'ensemble, je trouve que déjà, il a réussi à rendre hommage à tout ce qu'il aime dans le cinéma de super-héros. C'est impressionnant mais le nombre de rêves qu'il y a dans ce film, c'est c'est fou. Et ça parodie même les rêves euh... et Ça parodie il y a pas les rêves. un certains moment où du coup c'est très drôle. ouais. Genre, on revient à ce qu'on avait dit sur, la, sur une scène particulière. C'est une parodie de Spider-Man, mais euh, en mode... Bien détourné. Euh, bien, bien détourné, <rire> ça détourné. Bien, bien beauf, quoi. Et du coup oh ça marche à mort, quand même. <rire> mais du coup, ouais l'ensemble du film, bon, clairement, il y a aussi, et je trouve, ça, je peux pas le pardonner, mais ça, je le pardonne quasiment jamais dans les trois quarts des films que font Philippe Lachaud et sa bande. Il y a un gros problème de rythme. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que le film veut être tellement speed à certains moments que dès qu'il veut se poser et développer des personnages, il sonne limite comme speed je dirais pas soporifique, mais en tout cas trop lent. T'as l'impression que le film se fait chier lui-même quand il ouais, se un ça. truc. Après, effectivement, ça dure 1h20, je pense que la première fois, ça passe crème. Moi, mm. personnellement, je pense que quand tu ne te poses pas ces questions justement, parce que toi, t'as l'habitude de poser ces questions-là, que tu vois les failles, je pense que la majorité mm. des gens vont se bidonner quasiment toutes les deux minutes et en fait, le rythme, ils vont pas le voir parce qu'en mm. fait, ils vont se marrer tout le temps. Donc ça passera, en fait, si tu oui. veux. Par contre, effectivement, si tu le regardes deux fois, la deuxième, tu vas sourire, tu vas un peu rigoler, mais tu vas, ça va pas être la franche poilade comme la première fois. C'est normal, l'effet de surprise est passé. Mmh. Pop, alors, euh, c'est pas une faute, hein, c'est normal, c'est comme ça. Et du coup, là, oui, forcément, il y a des moments où tu te dis, ah oui, il y a cette histoire-là, il y a ce, ce plot-là qui est pas forcément passionnant, enfin, tu vois. Mais ça, c'est des questions que nous, on se pose parce qu'on a l'habitude de se les poser. Je pense que la majorité des gens ne le verront pas, ça tu vois C'est ça, c'est clair. Et après, je trouve que le film a une jolie dimension dans le rôle un peu pathétique des personnages, parce qu'il ne faut pas se voir la face, les trois quarts des personnages du film sont pathétiques les... tout du long du film, et on est presque en train de se dire « Oh là là, il me fait presque de la peine celui-là, mais il est quand même bien drôle ». Et je trouve que dans cet aspect-là, ça me fait beaucoup penser aux comédies des frères farelli qui faisaient dans les années 90, les Dumb and Dumber, ou, euh, ou les euh, Marie à ah oui. tout prix, des trucs comme ça, ah oui. où ils s'amusent justement mais de c'est bah c'est quasiment quoi. ça, c'est impressionnant, <rire> c'est vraiment Dumber tout du long où il oui. fait vraiment que des trucs à la con parce que le sketch veut qu'il soit sous une espèce de drogue expérimentale qui va lui amener des gros effets secondaires et ces effets secondaires amènent des situations mais qui sont tellement surréalistes, je veux dire il se met à chier au milieu d'un parc persuadé qu'il est dans des toilettes publiques, oui. ça n'a aucun sens mais la scène elle est tellement drôle. <rire> c'est surtout très drôle <rire> c'est que tu vois de son point de vue et après tu le vois de point de vue de ce soir <rire> et tu fais... Et ça a une super mise en scène parce oui. qu'on pourrait se dire non mais ça va pas marcher une fois qu'on va le recontextualiser dans, dans, dans la scène comme ça qui est fort c'est le joue bien quand même <rire> que, Il est fort quand même parce que je veux dire ça n'importe qui d'autre le fait je suis pas en train que ça marche ah non, non, non, Quand il le fait dans le film t'es mort de rien Et c'est là pour dire personnellement moi je tu vois la show, euh, Elodie Fontan, la journaliste, bon j'ai oublié le nom malheureusement, mmh. et Julien Arati, ça marche super bien. Un peu moins bien pour Tariq Boudali personnellement, ça me fait mal. Non mais Tariq, Bouda Tariq Boudali, en fait, je pense qu'il a un gros problème parce que je trouve qu'il n'est bon que quand il est vraiment en tête d'affiche d'un film. Quand il est dans Épouse-moi mon pote ou dans 30 jours max. Là, il se donne à fond. En fait, le truc, c'est que là, il fait des sketchs, mais il n'a pas, pas d'histoire. On n'a pas l'impression qu'il est en alchimie avec le reste des personnages qui, pour le coup, ont vraiment des alchimies vrai. qui sont partagées. Il est même quasiment antagoniste avec, euh, les... enfin, avec euh, au moins Julien Arruti. Exactement. Vois et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que, du coup, bah, bon ça, on en parlera vraiment au niveau du casting parce que je trouve que ça vient vraiment de son interprétation. Mais je trouve que même en termes de mise en scène, Philippe Lachaud n'a pas très envie de le mettre en relief ou de le faire ressortir. Il s'attarde plus sur le jeu comique de Julien Arruti ou les situations un peu de quiproquo entre son personnage et le personnage. De la journaliste, enfin, il a plus envie de s'attarder sur des situations où il peut vraiment gérer des points de vue et on va dire une mixité de la comédie et du pastiche, justement au sein de son cinéma, plus que sur son perso qui, pour le coup, il n'arrive pas à jouer avec. Ah, je, je pense vraiment, alors pour être diplomate, je veux dire, je pense que l'histoire du personnage de Tariq Boudali, en fait, Philippe Lachaud il n'a pas vraiment envie de la raconter. Parce qu'à part le fait qu'il se tape la merde dans les personnages, il fait rien, le mec il, fait rien. A... il a rien il a à raconter a... il il il, il, je, je pense à que vraiment c'est 15 fois la même blague tu vois et en fait je pense juste que, alors c'est pas pour dire fallait qu'il soit là donc ils l'ont mis tu vois je pense c'est leur pote et puis ils bossent ensemble c'est normal tu Ouh. vois enfin bon, après ils ont leur, leur délire je pense que dans ce film-là il n'y a pas forcément grand-chose à raconter sur lui Exactement. Tu vois. là où sur Julien Arruti ils ont dû avoir je pense qu'ils ont dû avoir une soirée quand ils ont écrit où il y a eu une explosion de saveurs et ils ont oui, oublié ce ça truc. Ça. Et après, ils ont brodé autour là où il n'y a pas forcément eu ce, ce truc-là. sur ça. Mais ça montre à quel point, quand même, la, la comédie, c'est un jeu subtil qui nécessite vraiment de gérer les points de vue et que des fois, lorsque tu mets en scène ton film, tu n'arrives pas forcément à servir tous les points de vue et ça montre bien que voilà. Ah, c'est une alchimie parfois, super être... volatile quoi. Exactement. C'est compliqué. Hein. Exactement. Et parfois, c'est disparate et ça ne fonctionne pas de fou. Je pense que c'est d'ailleurs, ça doit être le type de cinéma le plus dur à faire la comédie. Oh oui, oui, je suis d'accord avec toi. Les acteurs, parlons-en, euh, de la grande majorité ils sont bons, oui. mais après c'est des habitués en fait, les trois quarts sont des habitués, oui. les deux seuls qui ne sont pas vraiment habitués euh, c'est jean hugues donc qui campe un personnage qui je trouve est très attachant, le personnage donc, du père de Philippe Lachaud ouais. qui fonctionne très bien, il euh, y a Georges Cor Corafas qui joue Alain Belmont, je n'ai vous... pas besoin de vous souligner la parodie de quel acteur il joue, je pense que quand vous verrez l'acteur arriver à l'écran, vous saurez très facilement de qui je parle. Euh, la donne habituée aussi, c'est Alice Dufour, qui joue donc la fameuse journaliste, qui est bien. Et après, donc, on a Julien Ruti, on a Elodie Fontan, on a Philippe Lachaud, ouais, on a Chantal Latsou, on a, voilà, les gros habitués de, de cette comédie. Enfin, je trouve que dans l'ensemble, c'est, Enfin, le casting fonctionne bien, hormis, voilà, encore une fois, Tarek Boudali, qui est peut-être un peu à côté de la plaque et qui a tendance à jouer pour lui-même, je trouve, et, et c'est un peu dommage. Mais sinon, je trouve que, tu le disais très bien avant, Julien Arruti, il est vraiment explosif, et je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles actuellement au sein de l'univers de Philippe Lachaud. Ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Elodie Fontan, elle est bien... Euh, Philippe Lachaud, lui, il bah, n'y a rien à redire, il fonctionne il vraiment bien. Ouais, il, non, non, vraiment, il, il, ils ont cette capacité, enfin c'est ça que je trouve incroyable, et c'est surtout pour Arruti et, euh, et Philippe Lachaud, ils ont cette capacité à rire de même. C'est... Il faut avoir un sacré... Soit faut avoir une confiance en soi indestructible. Oh oui. Ou euh, soit il y a ça, soit effectivement il faut avoir un sacré recul sur soi-même. Parce que, euh, évidemment, Julien Arruti fait des trucs absurdes dedans, mais même, euh, même Philippe Lachaud, parce que son personnage, la manière dont il est montré dans le film... C'est même pas un loser, t'as des caricatures, genre il a une petite bite et tout, il font faut au moins ça 15 fois, tu vois, tu fais, le mec a un sacré recul sur lui pour se dire, oh je fais un personnage comme ça, et c'est moi en fait sa tête, tu vois, genre je vais associer cette image-là avec moi, c'est culotté, c'est culotté, en tant qu'acteur, c'est culotté, et encore plus en tant que réalisateur et scénariste de son c'est ça, c'est-à-dire en plus, faut, Énorme paire de blocs quoi, ouais. peut-être petite but, mais grosse paire de bollocks. Ouais, ça, ça. Au moins. Mais c'est vrai que pour revenir sur le, le casting, encore une fois, c'est vraiment une question d'écriture, je pense, tu vois. Autant par exemple dans Nicky Larson, je trouvais que l'écriture de euh, là euh, Chantal là était un peu moins okay. intéressant. Catastrophique. Que... Catastrophique. <rire> catastrophique. Peux dire. catastrophique. Je, peux mettre, je suis désolé. Mais catastrophique. Mais... catastrophique. Autant dans celui-là, par exemple, bah, c'est un rôle qui lui correspond plus. En fait, je me demande même si elle n'est pas Chantal là dans le film, tu vois. Oui, c'est son nom, je crois. même, Enfin bref, c'est littéralement son personnage et elle est exactement comme elle l'est dans la vraie vie, tu vois. Et du coup, bah, oui, en fait, quand tu comme ça, bah, le... elle est plus mise en valeur, elle est plus intéressante. Elle est même beaucoup plus drôle. Les, Les petites blagues qu'elle fait dedans, personnellement... C'est celle que j'ai trouvé la plus subtile et la plus drôle quasiment. Oui, Alors non, autant dire vrai que, que dans le film d'avant, c'était pas du tout le ah, cas C'était donc... pas du tout le cas et Chantal dessous personnellement, c'est une des personnes que je déteste le plus au sein du cinéma français actuellement et là, dans ce film-là, j'étais presque en train de me dire elle est un peu drôle. Oh, c'est quand même bien l'utiliser, là, d'accord. Bah, d'accord, ok. D'habitude, elle est mal utilisée, mais là, ça marche. <rire> et, et, mais du coup, en plus, c'est aussi pour ça, c'est que je pense qu'elle joue littéralement le rôle qu'elle a dans le cinéma français. Exactement. Euh, exactement. Et, euh, et Tariq Bonali, je pense vraiment que c'est une question d'écriture. Si par exemple, dans le prochain film, ils ont de bonnes idées par rapport à son personnage, il va être bon, parce qu'en ouais. fait, ça suivra. Là, c'est juste qu'il n'a pas de matériel pour être bon, tu vois. Certainement, possible. ouais. On arrive à la fin de cette vidéo sur Super Héros Malgré Lui. Qu'est-ce que tu en retiens, au bout du compte bah, Allez le voir, au moins une fois. Euh, je, je veux dire, c'est vrai que plusieurs fois, je pense que, euh, ou alors vous allez vraiment kiffer, du coup, voilà, mais je pense que, ouais, faut, faut le voir au moins une fois, et sans, et sans ça rien savoir, c'est parfait. Parce que du coup, t as, t tout marche au premier degré, tu, on, tu te fais entraîner, et euh, tu vois pas tout de suite les problèmes, quoi. Si tu te poses pas de questions, ça se fait tout seul, 1h20, c'est plié, on s'est bien marré, c'était sympa, on matin prochain, quoi. Mm. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, ouais, bon, je pense malheureusement que vous allez vous faire matraquer avec la bande-annonce à gauche et à droite et que vous risquez de vous faire spoiler le film. Je vous inviterai, si vous n'avez pas vu de bande-annonce ou si vous n'avez pas lu de résumé, à aller voir le film vierge de toute connaissance. Parce que réellement, c'est là qu'on va le plus apprécier le long-métrage. Mais je pense quand même qu'il faut garder en tête que ça reste c'est pas le prochain Spider-Man exactement c'est euh, un forcément... film de super-héros mais à hauteur du cinéma français il faut se remettre ça en tête c'est un que... pastiche en fait faut vraiment garder en tête que ça va être un pastiche de super-héros c'est pas un film au premier degré parce c'est que... pas comment je suis devenu un super-héros c'est ça c'est clairement pas ça comment je suis devenu un super-héros c'était presque une anomalie au sein du cinéma français c'était hyper audacieux et ça fonctionnait même si c'était assez limité pour ce que c'était mais ça fonctionnait parce que ça assumait justement son côté film de super-héros et en plus il y avait des prods derrière qui assumaient vraiment le budget du film là faut se dire que c'est vraiment une comédie super-héroïque c'est pas non plus de la parodie en mode Super movie ou des trucs comme ça, c'est plus voilà comme n'a pas arrêté de le répéter FX durant toute la vidéo, c'est un pastiche de films de super héros. C'est un film qui veut rendre hommage à tout un point du cinéma de super héros tout en ayant conscience que derrière ils ne peuvent pas faire à 100% un film de super héros. C'est pas un cash grab quoi. Exactement. C'est pas, pas une excuse pour faire du fric en se moquant des films de super héros. Tout à fait. C'est bien plus que ça. Ça a une vraie histoire et pour le coup ouais, ça vaut le coup de voir que euh, super héros malgré lui de Philippe Lachaud au cinéma. Tu bien, as bien fait de le ouais, et on a bien, bien des... on a bien défendu le film. Ouais, ouais. Non, en vrai, bien joué Philippe Lachaud parce qu'en vrai, mec, me vendre un film de cinéma français, de comédie, ces dernières années, c'est vachement dur. Mais même en règle générale, tu vois, pour un public un peu plus jeune et qu forcément qui déserte un peu les cinémas en termes de cinéma français, tu vois, tu... c'est pas facile à faire, tu vois, parce qu'en vrai, entre les mastodontes et les films euh, le cash grab, justement, comme on, on, on, moi je vais dire ce que j'en pense, mais de... Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, tu vois euh, Les tuches, je ne mettrai pas forcément ça sur le même truc, mais tu vois. Mais il y a ces, ce type d'humour. Je, je trouvais, tu vois, par exemple, Louis de Funès, c'est un peu perdu, tu vois. Mmh. Et je trouve que dans un style beaucoup plus potage, Philippe Lachaud a ce petit côté Funès nice. de je me moque de moi-même. Mmh. Et en vrai. fait, ça, c'est l'humour noble, tu vois. C'est l'humour qui transcende un peu. Euh, J'ai envie de dire les classes et les machins où, où tu te dis c'est pas un film pour bourgeois qui va au cinéma, tu vois. C'est que le mec est capable de se moquer de lui-même jusqu'au bout, quoi. Tu vois. Et ça, je trouve ça beau en fait dans une certaine mesure, quoi. C'est rare, donc euh, ouais, moi j'aime bien. Ça, ça va, t'as gagné, bravo. Attention, à la prochaine, je serai ici, euh, ça sera peut-être pas si, ça sera dur quand même. Non, nous, nous allons garder ces bonnes paroles comme ouais. dernier mot de cette vidéo. C'est parfait, mon cher FX. Merci d'avoir participé à cette vidéo. En ben merci à toi. Toi. à toi. Bon, merci. je t'en prie. Tu sais bien que c'est un plaisir à chaque fois de t'avoir ici. partager. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Oh, on l'a bien défendu, hein Oh bah oui, ben putain ouais, ouais. Ouais, Ça ah si on vous a, a pas marche. donné envie de voir le film, je, je sais pas, pas ce qu'on peut faire de plus, hein.